Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour qui s'intéresse à l'actualité suite au passage de la tempête Fiona et son impact sur le réseau d'adduction en eau potable. Pour nous, on sait que beaucoup de communes sont encore touchées par le manque d'eau dans les robinets. Pour en parler, nous recevons euh, Leslie Vérepla. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice technique du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe. Pour parler effectivement de cette situation de crise, on va le dire, oui. depuis le passage de la tempête Fiona, les travaux sont toujours en cours, des travaux prioritaires d'abord et des travaux plus lourds. Exactement. Donc, euh, nous sommes dans deux temps, hein, en fait, hein, pour la gestion de, des intempéries après Fiona. Euh, D'abord, la priorité, c'est d'essayer de remettre de l'eau à un maximum de Guadeloupe. Ouais. Donc, pour cela, en fait, notamment sur la, la situation la plus critique que nous avons à capester bello Donc, aujourd'hui, on a nos, nos usagers qui sont coupés en deux. Donc, on a le bord de Capester de la, du côté de la rupture de canalisation et sur l'autre rive Capester et toute la grande terre sur l'autre versant. Non. Oui, allez -y, allez -y. Donc, pour cela, en fait, euh, on, on est en train de finaliser aujourd'hui des travaux pour pouvoir alimenter avec l'usine de Bellocado tout le bout de Capesterre, avec l'usine de la Digue et les autres usines qui, a, qui font des points d'injection sur le réseau à Sainte-Anne, notamment, tout le reste de la Grande Terre. Oui, parce qu'on a vu dans l'actualité qu'il y a eu, euh, on va dire, ce feeder, ce gros tuyau, entre guillemets, pour expliquer euh, à la population, qui alimente une grande partie de l'archipel oui. et notamment des communes de Grande Terre qui a subi euh, de lourds dégâts. Et là, on doit s'attendre à des travaux qui vont durer dans le temps. Exactement, de très lourds dégâts, mmh. puisqu'on a une canalisation qui traversait la, la rivière au, au niveau du Pérou. Et en fait, elle a été complètement emportée. Donc on a 40 mètres linéaires précis. Mais pour reconstruire, il va falloir qu'on aille plus loin oui. et qu'on on fasse euh, preuve d'ingéniosité pouvoir poser une nouvelle canalisation, pouvoir en refaire la jonction. Et avec ça, il nous faut respecter les normes sur la protection des rivières, la protection des berges. C'est ça, il ne faut pas juste imaginer qu'on pose un tuyau, ah il y a tout un environnement à prendre en ça. compte. Parce qu'il y a une biodiversité, il y a un fonctionnement hydraulique de la rivière qu'il va falloir euh, revoir, euh, qu'on puisse bien calibrer tout cela. Donc, il y a des études à mener et du coup, on aura besoin de, de renforts et ça prendra plus de temps. Est-ce qu'on a alors des renforts euh, en moyens humains et, et matériels Est-ce qu'on a aujourd'hui euh, déjà a des... Commande, entre guillemets, euh, ça arrive. Oui, on a oui. des entreprises locales qui sont déjà oui. euh, mmh. sur le travail. On a un partenariat avec la région, le département et mmh. l'État pour bien définir les choses. Parce que, oui, on a des travaux à faire, mais il y a des autorisations réglementaires à demander, puisqu'on travaille dans un milieu naturel qu'il faut respecter. Et donc, tout cela se coordonne. Très et bien. en parallèle à ça, on fait les travaux pour amener l'eau. Justement, c'est ce que j'allais poser comme question. Il y a quand même une solution provisoire qui sera mise en place pour alimenter notamment ces communes. On pense à la Désirade, Sainte-Anne, Saint-François, toutes ces communes de Grande Terre qui souffrent depuis quasiment euh, plus d'une semaine maintenant oui. euh, du manque d'eau. Oui, alors on a les, ben, les distributions de oui, qui se font, la mise en place de citerne, mm -hmm. tout ça en lien avec le, le COD mis en place par la, la préfecture. Et euh, sur des IRAD, par exemple, ce sont nos agents du SMGAG qui sont partis euh, en hélico pour aller euh, faire les réparations nécessaires mm -hmm. sur la conduite euh, euh, principale. Donc effectivement on a des entreprises, on a surtout nos équipes qui sont sur le terrain. Oui. Sur euh, le gosier, donc oui, l'impact de cap bah, c'est gosier Saint-Anne, Saint-François aussi. Sur le gosier, il euh, y a une distribution forte avec l'aide de la sécurité civile qui se, qui se met en place, d'eau potable, d'eau en bouteille, pardon. Et, euh, et donc, du coup, sur Saint-François aussi, et puis l'organisation de tours d'eau. C'est-à-dire qu'on fait jouer la solidarité, notamment avec la production... De entre communes, entre, entre zones, entre territoires. Entre territoires, qu'en fait, ouais. qu en fait aujourd'hui, mm -hmm. le SMG AGC c'est un seul territoire. Ouais. Donc toutes les toutes les tous les ouvrages du syndicat de la Guadeloupe en fait, sont mutualisés pour alimenter le maximum de... Pour de expliquer, euh, on va dire de façon pratique, on peut demander par exemple à la population moulienne une journée de coupure d'eau afin d'alimenter une partie de Sainte anne oui, et de Saint-François. Exactement, oui. c'est ce qui se passe. Et ben, cet après-midi encore, nous avons avec nos équipes une nouvelle réunion de programmation d'ajustement après une semaine d'essai, pour voir comment on va améliorer en fait cette, euh, ces tours d'eau et les rendre plus lisibles aussi avec une communication plus claire oui, et, parce que, et oui. une cartographie prie, qui va... C'est ça. Ouais. ça. Ouais. Parce que c'est une situation qui peut durer encore quelques semaines et euh, on s'en excuse, hein, bien sûr. Et il va falloir tirer oui, oui. les conséquences de tout ça. Il n'y a pas de volonté de cacher l'information. Il y a une situation de crise. Oui. Il convient de bien expliquer à la population, notamment ceux qui sont les plus pénalisés, que c'est un fait, oui. et qu on, qu on va, mais que ça va prendre du temps. Ça va prendre ouais. du temps. On fait ce qu'il faut parce que ben, même nous, agents, ouais. nous sommes aussi des usagers. Ouais, bien sûr. Et on a des collègues qui n'ont pas d'eau depuis sûr. une semaine. Euh, donc les situations sont difficiles pour nous aussi. On a tendance à croire que euh, c'est comme l'électricité, on appuie sur un bouton, ça, ça se remet en marche. Malheureusement, la mm -hmm. mécanique des fluides, c'est pas ça. Et pour l'eau, ce n'est pas ça. Et, euh, et effectivement, les infrastructures, tout le monde savait qu'il y avait à les renouveler. Donc pour ça aussi, on, on peaufine notre plan pluriannuel d'investissement. Donc ça, on a les équipes aussi là-dessus qui travaillent sur la nouvelle priorisation hein, compte tenu mm -hmm. des effets de la tempête. Et donc là-dessus aussi, on a euh, euh, du travail à... à il faut mieux prioriser les oui. zones les plus impactées aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut bien expliquer aussi à la population qu'il y a, et ça existe, c'est normal pour des questions de sécurité publique, des zones qui sont prioritaires, notamment oui. celles où il y a des milieux hospitaliers. Tout à fait, Toutes les cliniques, l'hôpital, le CHBT, la clinique Les Eau Claires. donc ce sont des, des, des, des situations où on ne peut pas... Euh, on est obligé de les oui. prioriser par rapport aux, aux citoyens particuliers. Autre question, c'est euh, l'adduction en eau, c'est une chose, mais aussi la potabilité de l'eau. là aussi, il y, a, il y a souvent des délais euh, où la population doit comprendre qu'on ne peut oui. pas forcément tout de suite consommer l'eau qui arrive au robinet. Oui, alors justement, après, une, après euh, des situations d'intempéries comme ça, souvent, oui. il est conseillé, ben, lorsqu'on remet nos, nos usines en fonctionnement, euh, de laisser couler. Oui, Parce on voit, fois, on on voit avoir, cette couleur voilà, euh, boueuse, on effectivement, temps, oui, oui. Euh, pour que ça puisse revenir à, à la normale. Après, il y a des, des questions plus, dans nos métiers mm -hmm. un peu plus graves sur la potabilité, notamment les problèmes de chlordécone. Oui. Et donc là-dessus aussi, donc, euh, il faut savoir qu'il n'y a pas de laboratoire en Guadeloupe qui fait les analyses chlordécone. Mais donc, on a donc, des filtres à charbon Oui, on, on, a a, des on à charbon. en a suffisamment en ce moment il ben, y en a qui sont arrivés <rire> ce week-end. Je souris parce que c'est une question euh... qui revient souvent dans l'actualité. Oui, malheureusement, il y a des coupures d'eau à cause d'un problème de filtre à charbon. Ben, ouais. Je vais vous dire oui. une chose, c'est que euh, maintenant qu'on est syndicat unique, on a, pu, on a proposé à notre président, à nos élus qui ont accepté d'augmenter depuis septembre dernier la fréquence des analyses pesticides, sur plusieurs usines uh -huh. où, lorsqu'on arrive en sept ans, ça ne se faisait pas. Les usines, nous, euh, notamment toutes celles, ceux qui sont sur la Bastière, puisqu'on sait hein, que, historiquement, oui, le corps de était ouais. là. Donc, Impact. on a renforcé le contrôle, l'autocontrôle du syndicat, parce qu'il y a l'autocontrôle, donc le contrôle de l'eau que fait le syndicat et le contrôle réglementaire que fait l'ARS. Très bien. Et donc, nous, sous notre autocontrôle, nous avons multiplié par. Vous un peu. pouvez déjà être en alerte et gagner en réactivité. Exactement. Oui. Et ça nous permet de voir que, contrairement à ce que certains anciens opérateurs avaient transmis comme information, on arrive à une situation de saturation du, mmh. du, du charbon actif prématurée par rapport au calcul depuis à peu près deux ans. Donc, effectivement, la situation semble s'aggraver. Et donc, c'est pour ça qu'on réfléchit à d'autres solutions, puisque le charbon, ben, il vient de Belgique, il vient de France. Oui. Aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, on a des chercheurs à l'université de Guadeloupe. De, pour, trouver anfilles, anfilles, pardon, anfilles, ouais, pour trouver des anciens, oui, pour trouver des solutions. Voilà, qui oui. travaillent sur le, la transformation de la, des sargasses en charbon actif. Mm -hmm. Donc, le SMGAGIVA est en train de préparer un partenariat avec l'université, avec la région Guadeloupe, qui mm -hmm. prépare le syndicat sargasse, oui. pour pouvoir mettre en place. Dans notre oui, c'est des solutions euh, d'avenir hein. et pérennes pour le territoire. Et ce sera, ce sera essentiel, mais il y a quand même l'urgence, la réalité ça. du moment et du présent. En dehors de la, de la tempête Fiona, il y a eu euh, le vote euh, à l'Assemblée nationale du budget euh, outre-mer de la mission outre-mer avec des fonds spécifiquement annoncés pour être alloués euh, au syndicat mixte de gestion de l'eau de la Guadeloupe. Comment vont être utilisés ces fonds En priorité, beaucoup pensent au, à la rénovation, en tout cas des canalisations. Oui, ça c'est un objectif depuis plusieurs oui. années. Donc on va rénover, on va continuer à rénover, mais il faut en fait rechercher les fuites, réparer. Les fuites, les canalisations et renouveler. Donc rechercher, réparer et renouveler. Et on va aussi beaucoup agir sur l'assainissement parce qu'on parle oui, de potable, oui, parce qu'on a besoin bon, d'eau ouais. au robinet. Mais on a un gros programme de remise à niveau des stations d'épuration, des systèmes d'assainissement avec les réseaux et les stations, en favorisant bien sûr les solutions adaptées à, nos, à, nos, à notre climat. Et à notre environnement, et oui. Notre environnement, oui. notamment les fils plantés de végétaux mmh. qui fonctionnent très bien sur l'assainissement collectif. Mmh. Et là, on va travailler avec plusieurs partenaires, notamment les offices de l'eau martinique et Guadeloupe, sur l'assainissement non collectif, les fils plantés, en assainissement non collectif, donc chez les particuliers. Donc le syndicat mixte est dans le quotidien, la gestion de l'exploitation, mais, la... mais aussi dans l'innovation oui. et dans la recherche de solutions, que ce soit sur l'eau potable ou l'assainissement collectif et non collectif, mm -hmm. et sur nos deux nouvelles compétences, la gestion des eaux pluviales urbaines et la défense extérieure contre l'incendie, pour trouver des solutions pour le pays. Leslie plat l'eau c'est la vie, c'est un sujet oui. régulier, parfois crispant pour la population. Si vous deviez, vous, même en tant que Guadeloupéen, dire à cette population qu'on peut être dans la résilience, mais en même temps se dire que les choses vont véritablement s'arranger. Vous, avez, vous, avez, vous y croyez, vous, à, ce, ah, oui. à cet espoir-là Oui, oui. oui j'y crois, oui. j'y crois très fortement. Et euh, vous savez, il y a quelques années, je n'étais pas pro syndicat unique. Oui. Et là, après un an, oui... C'était la, la bonne solution. Vous voyez, vous voyez concrètement que, que c'est l'outil qui va permettre de, de, oui, de nous apporter les solutions. c'est l'outil qui nous rassemble, nous les agents. Oui. C'est l'outil que nous, nous sommes en train de nous approprier. Nous allons, comme dit souvent mon, mon, mon président, porter le même maillot, mm -hmm. puisque rassembler 500 et quelques agents, ça prend du temps. Oui. Ça peut prendre pas du pas temps. Ce n'est pas une petite collectivité. Ouais. Non, ouais. voilà, c'est ouais. on, on est, mmh. est, est, est un mastodonte. Mmh. Et aujourd'hui, ben, on se organise, on se met en place pour répondre à ces enjeux pour la Guadeloupe. Parce que c'est cela, en fait. L'eau, c'est la vie. Une bonne gestion de l'eau permettra un bon développement de la, de la Guadeloupe. On a un impact sur l'activité économique de la Guadeloupe. Donc sur ça, le syndicat prend pleinement sa dimension. Et ben, oui, ce n'est pas après un an qu'on fait, qu fait le bilan. Mais il faut se donner encore quelques années. Et on espère bien que pour nous tous, les choses avancent. Merci, Leslie Véryp d'avoir accepté cette, Merci invitation. cette invitation. Merci d'avoir expliqué les choses à Merci. nos téléspectateurs. QSD qui revient dès demain soir, un autre numéro. Mais on vous souhaite déjà une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis ce soir.